Et bienvenue dans notre émission Les Boss Lady Show. Je suis le pasteur, grâce nous sommes sur Évangile TV. Et aujourd'hui, je suis entourée de Boss Lady. Est-ce qu'on peut acclamer yeah. <rires> Aujourd'hui, vous allez découvrir des visages que vous n'avez pas l'habitude de voir sur les bostaisies. J'ai des, des chroniqueuses de push me up, <rire> <rire> y <a un> très, <rire> de frais en bombe, worship bombe. Là, là. Yes. là c'est un melting pot de ah. toutes tes potes. <rire> <Yes>. <rire> Ça va être super bien, en tout cas cette émission est une émission spéciale, c'est une masterclass les Boss Ladies yes. Yeah. Yes. Et les Boss Ladies en herbe ici ont des questions pour moi et donc aujourd'hui on va répondre à plein plein de questions. Ce sont aussi peut-être des questions que vous vous posez, je sais que cette émission, en tout cas cet épisode va véritablement vous édifier, vous construire. J'espère que vous êtes prêtes. Je dis à vos carnets, à vos agendas. Prenez de quoi prendre quelques notes. Vous allez voir, ça va vous booster. Yes. Alors, les filles, bienvenue sur le plateau. Merci. Merci toi, ça fait quoi, ça fait quoi d'être... Euh... Allez, ah. on a les papillons au ah. ah. ah. ah. oui. Ton papillon en ventre, là, c'est pas un stress. Ah, oui, c'est juste ça. Faut pas être ah, stressé. Alors, grâce Mélodie, est-ce que tu peux te présenter à notre public oh. Ok, bon, moi, c'est grâce Mélodie Dumont. Donc, euh, en tout cas, euh, ça, je suis tellement contente d'être sur le plateau des Moss Lady. Ah, enfin, trop d'émissions. J'ai dit trop d'émotions. trop, trop ah, d'émotions. Démotion. Démotion. Démotion. <rire> bientôt, bientôt. <rire> Du coup, euh, tu fais quoi dans la vie Dans la vie de tous les jours, je travaille au studio Évangile TV, mm -hmm. donc à la communication. Mais ce n'est pas tout, je suis également une « boss lady wow. ». Yeah. Wow. Yes bah, faut nous dire ce que tu fais en tant que « boss lady », je crois que tu es écrivaine. Oui. Ben bah, oui, tu as écrit combien de livres J'ai écrit trois livres. Waouh wow. livres, donc que vous pouvez également procurer sur Amazon. Donc, Exactement. Euh, livres d'encouragement, livre de motivation, livre aussi de témoignages, donc un petit peu sur le mon parcours, petit parcours sur la terre, mais qui est très grand Et qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Ah oui, j'ai aussi créé différents planeurs, donc des planeurs pour passer du temps avec Dieu, noter ses petits versets, noter ses temps d'intimité que je vois également sur Amazon et j'ai aussi une page Instagram où elle est chargée J'ai aussi, j'ai aussi, j'ai aussi, j'ai aussi, je fais aussi ça. ok, ok. Non, débat, On a dû bosser, disons, ça commence ça, ça commence comme ça. Voilà, on va grand. Amen. Donc du coup voilà et puis en plus j'ai plein de projets à cœur et j'espère vraiment que Dieu me fera grâce de les mener jusqu'au bout yes. et de vraiment faire grandir euh, tout ça parce que j'ai du potentiel. On a tous Amen. du potentiel Amen. et je crois vraiment qu'on doit tous le manifester. Amen. Amen. Ben, merci yes. d'être là. Yes. Naomi, alors dis-nous, est-ce que toi aussi tu as écrit un livre Moi, il n'y a pas de aussi aussi. Mais... <rire> Mais moi, ça arrive, ça arrive, ouais. il y a la graine de votre Téléchargement, ça, voilà, ouais. ça, je ne sais pas sur non, le que pour Non, parce que toi aussi tu, hein. ah, oui. tu écris, tu n'écris pas des livres, mais, mais tu écris. Yes. Oui, <rire> j'aime beaucoup écrire tout ce qui est scénario tout ce qui est film, tout ce qui est série, ça c'est mon petit plaisir personnel. Bon un jour, il sera au but de tous là. Ah mais mais pour l'instant là, il reste oui, au, au show. show. Ah il est au show là. L'usine de ah oui <rire> ah oui. Ah, la oui, oui. Moi pour l'instant bon je suis étudiante, je travaille à Evangel TV, et euh, j'anime des fois et je suis chroniqueuse à fraîche, Mais je sais que le jour où je vais passer vraiment vraiment au boss et c'est que je, je pense que je vais parler de mes de mes séries que j'aurais créées wow. pour le Seigneur parce que il y en a ici. Wow. Et euh, non, c'est être grand parce qu'on a dit on est déposé. Yes, yes, yes, yes, yes. Waouh! J'aime bien en tout cas vos deux profils déjà parce que ben, vous osez voir grand. Wow. Et je crois que c'est un peu euh, le concept même de cet épisode hein. mm. c'est susciter ici à quelqu'un ben, une grande pensée pour que tu puisses mm. voir grand, pour que tu mm. puisses imaginer vraiment mm. les choses que tu ne pouvais pas t'imaginer avant, que tu sois capable mm. de les imaginer. Yes. Ok, ok <rires> Et à côté de oui. moi, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. il y a Auré, Aurélie Aurélie, est-ce que tu peux te présenter si Oui, te déjà, premièrement, j'aimerais te remercier pour l'opportunité sur le plateau. Avec une grâce, Parce que vraiment, moi, je me projette, je me vois déjà comme une boss lady. Je me dis oui. c'est prophétique, c'est très prophétique Amen. pour moi, en tout cas. Donc, <rires> vraiment, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, moi, je m'appelle Aurélie Coney, chroniqueuse de push Me Up. Euh, J'étais en école d'infirmière. J'ai fait une petite pause pour euh, avoir un peu de finances, un peu de, de provisions pour voilà. la suite du projet. Voilà, voilà. Euh, mm -hmm. Donc je vais reprendre une euh, bah, prochaine en tant que je bah, deuxième année d'école d'infirmière. Et j'ai d'autres projets, celle de créer une orphelina pour les, pour, pour les wow. orphelins pour wow. pouvoir qu'ils puissent en fait être, subvenir à leurs besoins et ne pas se sentir non plus à l'écart et tout ça. Donc voilà, c'est un petit wow. début de, de tout ça. Amen. Des bosses les dit avec un grand cœur. Oh, oh, oh, oui. C'est ouais. beau, c'est beau. Ok et à côté d'Aurélie nous avons Inès. Wow. Merci Grace wow. pour l'opportunité également d'être sur le plateau. Euh, moi je m'appelle euh, Inès, je suis euh, maquilleuse et monteuse également à Virgin TV. Voilà on a euh, les voilà il y a beaucoup de, de casquettes euh, aussi. Enfin je aussi justement. Euh, à de grandes choses, Il y en a, ça grouille beaucoup dans ma tête, wow. et je sais que je vais être une boss lady également, mmh. euh, comme tu as dit, c'est prophétique, Amen. on n'est pas, pas là par hasard. Pas <rire> donc, euh, donc voilà. Amen. Ah super, super, super. Ben, en tout cas les filles, vous êtes les bienvenues sur ce plateau, Merci. et je pense qu'on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors vous qui nous suivez, mm -hmm, n'hésitez surtout pas à poser également vos questions dans le chat et aller chercher toutes les personnes qui doivent regarder cette émission wow. parce que nous allons répondre quand même à pas mal de questions que certaines se posent et donc euh, qui commence qui commence je vais me lancer oh, really? je vais me lancer okay. alors moi j'ai une première question yes. que c'est une question que tout le monde peut se poser c'est comment en fait trouver son potentiel comment trouver mm -hmm. en fait la chose dans lesquelles, le domaine dans lequel on peut se, se déployer trouver en fait bah, passion et pouvoir mm -hmm. aider quelqu'un d'accord alors moi, je dirais plutôt, comment utiliser son potentiel mmh. Parce que, à mon sens, en fait, on n'a pas besoin de trouver son potentiel, puisque son potentiel est en toi. Mmh. Tu dois, en fait, tu dois le découvrir. Mmh. C'est vraiment aller à la quête, à la découverte du potentiel. Mais pour arriver à la découverte du potentiel, il faut d'abord faire la quête de soi. Mmh. En fait, il faut savoir qui on est. Mmh. Parce que le, le potentiel, ce n'est pas, pas comme quelque chose qu'on possède... Mais en réalité, le potentiel fait partie de nous, mm -hmm. vous voyez Et l'avantage du fait d'être en Christ, on a quand même l'avantage de pouvoir trouver très facilement notre identité mm -hmm. en Christ. Mm -hmm. Mais pour celles qui ne connaissent pas Jésus, elles doivent faire un travail en fait de la recherche de soi. Qui est-ce que je suis réellement Parce que quand tu nais, tu nais avec, avec tout un... En fait, il y a tout un ou mm -hmm. euh, beaucoup d'immensité, en tout cas de, de possibilités en toi parce que Dieu, Dieu a créé l'homme avec des possibilités. Mm -hmm. Ça se voit simplement même quand tu regardes le, le corps humain. Le corps humain a des possibilités incroyables. On a tous des yeux, mais on ne voit pas tous les choses de la même façon oui, avec ça, nos yeux. Ça, on vrai. a des yeux, mais on n'a pas le même regard. Ouais. Vous voyez mm -hmm. On a des jambes, mais on ne va pas marcher autant de kilomètres de la même façon. On a des bras, mais on ne va pas être capable de porter la même chose. C'est pareil pour les choses plus profondes, plus pertinentes. Mmh. On a tous un cœur, mais on ne va pas tous avoir l'idée d'ouvrir un orphelinat, mmh. tu vois. Vrai. On a tous un cœur, mais on ne va pas avoir euh, euh, l'idée, par exemple, où on a tous des histoires à, à dire, à raconter. On n'aura pas forcément l'idée d'écrire un livre, en fait. Le potentiel, c'est d'abord qui tu es, te découvrir toi-même qui tu es, trouver, en, en fait, la clé de ton existence. Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur Terre Si tu comprends pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur Terre, ensuite, tu devras comprendre, OK, comment est-ce que je peux me déployer Par exemple, moi, j'ai vite compris que Dieu m'a envoyé sur Terre pour le servir, OK Donc, je sais que je dois répondre au service de Dieu à tout prix. Et comment est-ce que je vais servir Dieu, en fait, pour que je sois le plus efficace possible il faut que je gagne des âmes. Okay. Maintenant, quand je regarde dans ce que je suis, il y a aussi ce que je sais faire. Il y a des choses que je sais faire. Il y a des choses que je sais plus ou moins faire, plus ou moins bien faire. Il y a des choses que je saurais faire, on va dire, de façon… Euh, ce n'est pas très pertinent, mais je sais quand même les faire. Par exemple, je sais que je sais danser. Je sais que je sais chanter. Je sais danser, je sais que je sais, chandrer, je sais, danser, je sais <rires> Tant pis pour ceux qui doutent. Je sais que je sais danser. En fait, c'est important de savoir faire, d'avoir une liste des choses que je sais faire, que je pense savoir faire, en fait. Et, et en faire cette liste et mettre un, mettre un, un point d'honneur, en fait, à se poser de bonnes questions sur... En fait, quelle est la raison de mon existence Parce que si tu sais faire un certain nombre de choses, ça signifie que les choses que tu sais faire vont pouvoir répondre à la raison de ton existence. Ok. Hmm, capté ou pas Ok. Les choses que tu sais faire, c'est-à-dire tes compétences, tes qualités, vont répondre à une chose, la raison de ton existence. D'accord. Voilà. Donc c'est important de se connaître, trouver la raison de ton existence, pourquoi Dieu t'a créé. Ok. Par exemple, une table. Pourquoi est-ce que la première personne qui a eu l'idée de créer une table, pourquoi est-ce qu'il a créé une table mmh. Est-ce qu'une table, c'est pour t'allonger dessus ah. Non, non. On non. peut trouver d'autres utilités à une table. Je ne sais pas, manger autour d'une table mmh. ou etc. Mais si tu amènes une table dans une civilisation qui n'a pas été éduquée par rapport mmh. à la table, ils n'ont pas l'habitude de manger sur une table. Peut-être que les enfants vont se retrouver à jouer sur la table. Mmh. Peut-être que quelqu'un va s'allonger et dormir sur la table. Donc, il y a aussi ce deuxième aspect qui va du coup t'emmener à développer ton potentiel, c'est l'aspect de, en fait, euh, non seulement découvrir ce à quoi tu as appelé ton existence, oui. mais ensuite euh, oser aller trouver le manuel d'utilisation. D'accord. C'est-à-dire, ça sert à quoi ce que j'ai Mmh. Tu vois, ça sert à quoi Comment est-ce que je dois pouvoir l'utiliser On te donne une table, qu'est-ce que tu dois faire avec de cette table mmh. tu vois, Ça, ce sont des questions que tu dois te poser et à savoir quelles sont mes compétences, quelles sont mes qualités. Ensuite, à quoi ça sert Ok, je sais danser. Mais est-ce que parce que je sais danser, je dois aller danser en soirée mmh. Non, ah. peut-être pas. <rire> peut-être que ma compétence de danse peut être utilisée, je ne sais pas moi, dans un spectacle qui va faire que je vais gagner des... Enfin bref. Peut-être que je dois mettre en place une école de danse. Mmh. En fait, la plupart des gens ignorent. Quand je dis ignore, ce n'est pas ignorer dans le sens de ne pas savoir. C'est ignorer dans le sens de ne pas vouloir voir. Ne veulent pas regarder qu'ils ont des, gros, des grandes qualités en eux. Mmh. Et en fait, Dieu, pour développer ton potentiel, il va utiliser ce que tu as en toi. Ça ne vient jamais de l'extérieur. Mmh. Voilà. Mmh, merci bon pour cette réponse. très, bon. très bon. mais De rien, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tout à fait. Ok, quelqu'un une mmh. autre question J'ai ouais, juste... une question, ça, je pense que ça se rejoint avec ta question, c'est comment est-ce que tu trouves l'inspiration et la créativité Waouh, c'est une très belle question. Euh, lorsque je n'étais pas chrétienne, j'écrivais énormément de chansons euh, et je trouvais l'inspiration et la créativité dans ma vie, tout simplement. Je trouvais, et je pense que la plupart des, des gens qui ne sont pas chrétiens, etc., trouvent la, leur créativité, en fait, dans la vie. La vie est une belle chose, en oui. fait. Oui. Et en fait, parfois, en tant que chrétien, on oublie que Dieu nous a donné une vie. Et si on avait réellement une attitude de reconnaissance, on serait en train de louer ce que Dieu a fait. Vous allez voir que beaucoup de non-chrétiens louent plus ce que Dieu a fait que nous. Ils ne disent pas que c'est Dieu qui l'a fait, mais ils louent la vie, ils aiment la vie, ils célèbrent l'amour, ils célèbrent l'amitié, ils célèbrent tellement de choses qu'on a l'impression en fait qu'ils sont plus épanouis que nous. C'est simplement que nous, en fait, on a souvent les yeux fermés sur des choses que Dieu a créées, mais qu'on considère simplement que bah, ces choses-là, elles sont là comme ça. On, on, on ne se rend pas compte que le fait d'avoir la vie c'est une grâce. Oui. Quand tu commences à avoir une attitude de reconnaissance, tu auras toujours l'inspiration. Wow. Mmh. Quand tu as une attitude de reconnaissance, oui, reconnais. quand, mais oh. oui, quand, oui en sympa. fait, quand tu es tout le temps reconnaissant, regardez, oui. quand tu es tout le temps reconnaissant pour une grâce qu'on t'a faite, une grâce qu'on t'a donnée, Bizarrement, mmh. tu vois que ça se multiplie toujours oh. dans ta vie. Ça, c'est incroyable. Mais je vais noter. Hein. Ah, je vais ah, là, noter. C'est la restauration. Non, ouais, tu veux... il faut noter. Ah, pardon, gars, tu, toi, vois, tu, tu peux glisser la chose pour qu'on puisse rentrer. <rire> bien, euh... La créativité vient du fait qu'on développe euh, cet esprit de reconnaissance. Si tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu vas continuer à avoir, en fait. Mmh. Tu vois mmh. Parce que, pourquoi la vie Parce que c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre, l'univers, tout ce qu'il y a autour. Et Dieu a créé toutes ces choses pour qu'on puisse être heureux dans toutes ces choses. Mmh. Dieu n'a pas créé les choses pour qu'on soit malheureux dans mmh. toutes ces choses. Au contraire, lorsqu'il a créé euh, euh, le ciel, la terre et qu'il a mis l'homme sur la terre, c'était pour le bonheur de l'homme mmh. aussi. Et donc, c'est important qu'en tant que chrétien, on apprenne à reconnaître que en fait, la vie que je mène, c'est « merci Seigneur, quoi. Amen. merci Jésus ». Plus tu dis merci à Dieu, plus wow. tu, tu rends grâce au Seigneur. En fait, plus il y aura mmh. cette joie sur ton visage. La créativité va venir. Mmh. Mais si tu es constamment dans un sentiment de « je me plains, il n'y a rien qui marche et mmh. ça ne fonctionne jamais », tu vas voir mmh. tu n'auras que ce que les, les, les gens appellent dans le monde les idées noires. Mmh. Quand tu as les idées noires, tu ne peux rien créer, tu ne mmh. peux rien faire. Donc c'est important d'être tout le temps, constamment, dans une attitude de reconnaissance, Amen. tu vois, pour la moindre, petite, le petit portable, waouh, waouh, oh, waouh, pourquoi Parce que si tu es émerveillé par ce que Dieu fait, tu, tu apprendras à être émerveillé par ce que tu fais, et si tu sais que c'est Dieu qui le fait au travers de toi, tu vas apprendre à être émerveillé, tu vas dire merci à Dieu à chaque fois, et tu sauras comment faire mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, de plus en plus. C'est ce que Jésus, Dieu a fait lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Il crée quelque chose, il dit, mmh, ah, c'est bon. Vrai. Oui, ça, ça, ça, okay? Bon. Yes. il Ok? Il ne s'arrête pas là. Il dit, que la lumière soit. Il dit, mmh. Avec la lumière, ce serait On bien qu'on qu mette. Et il rajoute une chose. Mmh. Wow, une, une, une. Oh, sur la incroyable. terre, il faut les eaux. ou la mer, la plage. Waouh. Wow. Vous imaginez Dieu en train lui-même de célébrer ce qu'il a créé. Mmh. Et il crée, il crée, il crée, il dit, on va créer l'homme. Mmh. Quand même, quand il crée l'homme, il se dit, c'est bien, mais il y a un wow. bug. Il manque la femme, non Il manque la mais fait femme. Fait mais quand il crée la femme, il dit, oh, c'est parfait. parfait. parfait. Vous, vous voyez un peu là oui c'est-à-dire que la, la, la créativité, vient ça vient pas juste du fait que « Oui, alors tu vas trouver, tu vas t'inspirer de ce qu'un tel a fait, tu vas t'inspirer de ce que l'autre a fait. » Non, l'inspiration va venir de l'intérieur. Et l'intérieur, en fait, ça va être provoqué par ton action de grâce, par ta reconnaissance, par ton attitude, en fait. Si tu gardes une attitude, tu te dis « Waouh !» Je te remercie parce que, Seigneur, j'ai atteint cet objectif. Yes. Je te remercie parce que j'ai réussi à faire tel projet. Mmh. Tu vas voir que le Seigneur va continuer à déverser les idées parce mmh. que les idées viennent de lui. Mmh. Mmh. Voilà, je commence déjà à remercier. Là. <rire> Merci, Merci. Merci. je encore là. Tu, là, tu remercies moi. J'ai envie de remercier là. Ah, yes. non, est Mais sympa. voilà, est-ce est que ça donne du sens? -ce non, oui, c'est montrer... une crise trop pertinente. Mmh. Mais même dans la vie de tous les jours, on apprend à être reconnaissant, même à, re à remercier en fait quiconque nous offre quelque chose en fait. Amen. Et donc en fait, pourquoi pas remercier Dieu pour toutes ces choses qu'il nous donne en fait mm -hmm. Si au-delà d'être humain, mm -hmm. on arrive à le remercier, pourquoi pas remercier Dieu mm -hmm. Donc c'est vraiment une clé très pertinente et, et je pense que c'est... pour parce que, moi, salutaire, en tout cas. Mais tu vois, l'une des, des erreurs et que moi aussi j'ai pu avoir, tu sais, c'est, tu vois, l'esprit, le perfectionnisme. Mm -hmm. Le perfectionnisme, c'est quand même un... Il y a quand même un double sens derrière qui peut être mm -hmm. très, très néfaste en fait, parce que tu n'es jamais satisfait. Mm -hmm. Mais quand tu n'es jamais satisfait, finalement, tu n'arrives jamais à trouver le truc aussi, tu vois, qui va te satisfaire. Il faut apprendre à regarder les choses telles qu'elles sont et se dire, oui, c'est bien, oui, c'est beau, oui, j'apprécie. Mais j'apprécie ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus loin, tu okay. vois. Donc, il faut apprécier l'étape de créativité dans laquelle tu es si tu veux arriver à un autre niveau de créativité encore. Yes. La créativité appelle la créativité, mmh, yes. tu vois. Donc plus tu vas nager dans ce niveau, plus tu vas même louer ce niveau dans lequel tu es et tu vas t'encourager dans ce niveau, tu vas voir que ça va grandir en fait en toi. Moi j'ai une question par rapport à la créativité parce que par rapport à ce que je disais, par rapport aux séries et les films et tout, c'est quelque chose que le Seigneur m'a vraiment révélé quand bah, j'ai donné ma vie à Christ. Mmh. Et la chose en fait, c'était qu'en fait à un moment, la créa euh, créativité fusait mais tellement dans ma tête et il y avait un côté de moi qui était tellement heureuse parce que je voyais les choses mais en fait j'étais tellement frustrée parce que j'arrivais pas à les exploiter et je ne savais pas comment le faire et encore aujourd'hui maintenant j'ai la grâce euh, d'être entourée, d'être bien entourée des personnes qui peuvent m'aider mais il y a encore ce côté de moi qui est là, qui n'arrive pas à à vraiment jouir de cette créativité parce que je n'arrive pas à exploiter pleinement ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc, comment faire quand on a ce truc Je comprends. Trucs? Parce que là où tu parles de... En fait, toi, quand tu parles de créativité, il y a un autre aspect qui s'ajoute, c'est la vision. Mmh. La capacité, en fait, de visualiser des choses et d'imaginer des choses. Parce que quand on parle de créativité, on parle forcément d'imagination. Mais regardez, Dieu va quand même nous dire dans sa parole Qu'il nous donne au-delà de ce que nous pensons Ou nous d imaginons C'est-à-dire mmh. que le Seigneur lui-même utilise L'aspect de l'imagination mmh. Pour nous emmener à enfanter des choses mmh. D'accord, donc quand tu es déjà arrivé au niveau Où tu imagines, et toi tu imagines beaucoup Tu es un enfant qui imagine, tu penses plein de trucs Tu mmh. as tout le temps quelque chose à imaginer Mais qu'est-ce que la Bible va dire dans Abba Coupe de Va dire écrit mmh. Mmh. Quand à un moment donné Ça fuse, tu t'assois tu écris, mm -hmm. c'est la première réponse en fait à la créativité parce wow. que la créativité c'est pas juste oh j'ai de la créativité et puis je vais je fais, beaucoup wow. de gens se sont trompés, ont fait beaucoup d'erreurs en se disant oh je suis tellement créatif que du coup je vais faire tellement de choses et ils vont, ils font des choses et puis ils se plantent en fait, mm. ils font des erreurs ils partent trop tôt, ils font des choses trop tôt ou ils étaient juste pas prêts alors que en fait quand la créativité arrive ou quand la vision arrive c'est une très bonne chose, excellente. Et en fait, plus Dieu multiplie la chose, selon moi, quand Dieu multiplie, il est simplement en train de confirmer que c'est bien le bon domaine. Mm -hmm. Tu vois. Donc plus tu sens wow. que tu as de la créativité dans ce domaine, plus tu sens que tu as des visions et ton imagination va très loin dans ce domaine, c'est que tu es sur le bon chemin. Mais qu'est-ce que tu fais Tu t'assois et tu écris. C'est la première étape. Tu t'assois tu écris tout ce qui peut te passer à l'esprit. Tu écris tout ce que tu peux imaginer. Je vous assure, même dans les détails les plus qui vous paraissent les moins importants, tu écris en fait, tu écris la vision. Ce qui est, ce qui est formidable dans le fait d'écrire la vision, c'est que quand tu écris ce que tu imagines, je sais pas, peut-être toi, tu es écrivain, ça va te faire ça. Mais plus tu écris, plus tu trouves d'autres mots mmh, Et d'autres sens vrai. Mmh, mmh. À ce que tu es en train d'écrire mmh. Plus tu mets des mots mmh. Plus tu trouves d'autres sens Et quand tu trouves d'autres sens, ça fait quoi Ce qui est bien dans le fait de trouver d'autres sens C'est que tu trouves aussi d'autres voies Et d'autres moyens pour réaliser mmh. Ce que tu as écrit mmh. C'est ça en fait C'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir poser la chose euh, Noir sur blanc Et ensuite, voir... <rire> Avoir cette capacité de voir les mots bouger devant toi. Mm -hmm. Moi, quand j'écris quelque chose, si je reviens et je relis la chose des mois ou des semaines plus tard, j'ai l'impression de voir ces choses en mouvement. Parce que j'ai l'impression que ces choses prennent vie. Il faut les écrire pour que ça prenne vie. Mm -hmm. Tant que ça reste là, mm -hmm. ça ne prend pas vie. Wow, wow. Il faut les extérioriser wow. pour que ça prenne vie. Donc, première étape, mm -hmm. écris toutes ces choses. Tu ne, perds, tu ne perdras jamais de temps à écrire. Mmh. Écrire un rêve, un projet, une vision, une idée, une, une, une création, quelque chose, ne sera jamais une perte de temps. Mmh. Jamais. Au contraire, tu peux même gagner beaucoup plus de temps en écrivant plutôt qu'en te disant juste euh, « je vais juste faire la chose ». Parce que si tu l'as fait, tu vas faire avec les erreurs de, de ce que tu penses. La vie va dire que c'est en partie que nous prophétisons. Mmh. Ça veut dire que tu peux faire des erreurs même dans ta projection, tu vois. Donc, pour t'éviter les erreurs de projection, écris. Comme ça, quand tu vas écrire, tu vas te dire, mm, ce n'est pas exactement ce que j'avais vu. Tu vas trouver un autre mot. Et si tu trouves pas le mot, le Saint-Esprit va t'inspirer autre chose. Et ensuite, après, ben pour moi, il faut aussi demander au Seigneur, OK, Seigneur, est-ce que tu peux créer les opportunités pour moi yes. pour réaliser cette mmh. chose en fait mmh. pour réaliser ce rêve Mais écrire n'est jamais une perte de temps jamais. Mmh. Ouais. Au contraire, on avance ou pas On yes, avance. avance. Ça vous parle Ça ah, vous parle Et, et toi-même même qui écris, est-ce que, est que tu, est -ce que tu le, comment tu le vis toi Est-ce que tu as l'impression que quand tu écris plus tu écris plus ça évolue vers autre chose En fait, moi, j'aimerais dire que même au-delà de l'aspect d'écrire. En fait, quand tu fais les choses avec Dieu, il y a toujours ce côté surnaturel. Parce que oui, oui. moi, souvent, les gens, à chaque fois, ils viennent voir, ils me voir ils me disent, mais grâce à Dieu, comment tu fais pour écrire Comment ça se fait qu'à ton âge et tout, tu es autant écrit Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, j'ai envie de dire, enfin, je peux pas expliquer. Parce que l'écriture, comme c'est quelque chose que Dieu m'a donné, le fait même d'écrire, je vais voir que... Je ne peux pas en fait l'expliquer le, de manière naturelle parce que mmh. en fait Dieu va m'inscrire quelque chose et souvent quand je vais écrire ces livres je vais commencer à écrire et puis là Dieu va me parler, il va me donner des idées, il va me donner des chapitres et je vais visualiser et quand je vais écrire, je vais tout taper et même en relisant, je me dis mais wow, mais qui, qui a écrit ça Comment est-ce que j'ai pu Est-ce que je n'ai pas fait les études j'ai rien fait, mais mmh. c'est le Saint-Esprit en moi Amen. qui fait la chose. Et comme tu disais tout à l'heure, plus tu vas écrire, plus tu vas mettre en forme la vision, plus Dieu va multiplier, mmh. plus il va te donner même d'autres choses, d'autres mmh. angles, d'autres manières de regarder. Et c'est pour ça que même en revenant sur le point qu'on on parlait tout à l'heure sur le fait de savoir qui on est, quand on sait qui on est en Christ, en fait, Dieu va toujours, euh, comment dire, va toujours mettre un cadre, il va toujours te donner les mots et faire en sorte que tu puisses manifester qui il est à travers euh, ce qu'il t'a donné en Amen. fait. Amen. C'est ça amen. qui est vraiment incroyable quand tu es une boss lady en gris. Ah, amen. amen. Et j'aimerais en fait rajouter que tout ce qui est écrit est fixé. Tout ce qui est écrit mm, est, est fixé. Vrai, est Et c'est ce que Abaku va aussi nous dire en fait. Mm. C'est-à-dire que quand tu as écrit cette chose, ça veut dire que mm. le temps de l'accomplissement mm. est déjà est déjà à son terme en fait. Mm. La vision est déjà à son terme, le temps mm. arrive en fait. Mm. Tout ce qui est, est, est écrit est fixé. Mmh. Et regardez quand Dieu va donner à Moïse les tablettes de la loi. Dieu va écrire. C'est wow. Dieu qui va écrire. Oh my lui. God <rire> C'est lui-même. Wow. C'est Dieu qui va écrire. Wow. Et moi, en fait, beaucoup de chrétiens doivent comprendre que c'est important, tant que chrétien, d'écrire. Pourquoi mmh, Parce que c'est comme si l'esprit de l'homme est limité mmh. par rapport à, à, aux capacités de l'esprit de Dieu. Mmh. Donc, quand dans ton esprit, tu réussis à capter un peu de la divinité, parce que mmh. quand tu commences à avoir des visions et de la créativité, et ça, c'est pas seulement les chrétiens qui expérimentent ça, hein. mmh. la créativité, tu captes un peu une partie en fait, de la divinité de Dieu. Tu mmh. vois. Et quand tu as réussi à capter la divinité de Dieu, pour que tu puisses capter davantage, il faut que tu te décharges. Mmh. Ok, waouh! Wow. Okay. Parce qu'en fait. En toi, il n'y okay. a pas suffisamment d'espace pour contenir la divinité. Yes. Donc, s'il faut que Dieu te donne encore plus, mm -hmm. il faut que tu mettes cette, cette chose-là quelque part. Mm -hmm. Et en vérité, ta petite tête ne pourra pas tout contenir et contenir dans toute sa grandeur la vision que Dieu veut réellement faire, mm -hmm. accomplir avec toi. Du coup, c'est important que tu écrives d'abord ce que tu perçois et ensuite, que tu laisses Dieu remplir à nouveau. Donc, là, tu viens de donner la clé de la grandeur, en fait. Hey, oui. Non, c'est trop, <rire> Mais en fait, je comprends parce qu'il y avait des moments, je me rappelle, il y avait des moments, les idées étaient là. Tout ce que je faisais, les idées étaient là. Hmm. Mais le problème, c'est que, en fait, comme je n'écrivais pas, à un moment, bah, tout simplement, j'étais tellement frustrée que j'arrêtais. Hmm. J'arrêtais parce que, en fait, je n'avais pas cette clé-là de, en fait, il faut écrire. Donc, en fait, ça fusait, ça fusait. Mais tellement j'arrivais pas à l'exprimer que ça m'a rentré même triste et je me disais bon je comprends pas et donc j'arrêtais en fait. Et là je viens de comprendre qu'en fait c'est juste en écrivant que j'aurais pu me recharger encore plus. Yes. Oh my God. Et même tout ce que tu disais par rapport euh, au mouvement etc. J'ai remarqué que plus quand j'écrivais par exemple des personnages, plus ces personnes devenaient comme vivantes. Et des fois j'écoutais des musiques. Et je me disais, mais ça, c'est tellement ce personnage-là. C'est tellement ce personnage-là. Mais parce que j'avais comme une carte d'identité de tous les personnages que j'aimais que je voulais voir. C'est et je viens me comprendre. Tu écris, ça se matérialise. C'est comme une déclaration. Waouh. Mais même, j'ai envie de dire, l'écriture, c'est... porte Pas de soucis. la ça refuse, là. L'écriture, c'est comme une semence, en fait. Parce que quand tu écris, quand tu mets sur la feuille, en fait, c'est comme si tu posais un acte. Exactement. mais tu reviens tu exact dire, tu, tu, tu, oui. tu deviens une femme de foi wow, wow. parce que le Seigneur va venir à déposer dans ton esprit mais toi tu vas dire non la place de cette chose c'est pas dans mon esprit wow. la place de cette chose c'est dans la réalité en fait ah, donc je dois emmener cette chose à être enfantée donc mm. je vais écrire la vision mm. et ensuite je vais attendre parce que dès qu'elle est écrite mm. elle va arriver à Ça son va, terme sûr. mais c'est trop pertinent parce qu'en fait on dit des fois, on a des choses dans l'esprit, mm -hmm. mais il faut l'emmener dans le monde physique. Yes. En fait, le fait que tu l'écrives, en fait, c'est dans le monde physique. physique. En fait, c'est wow. comme, dire, en fait, comme ouais. un acte qui va faire que mm -hmm. la chose va venir dans, mm -hmm. la, dans le monde physique. Mais mm -hmm. c'est trop personnel, mm -hmm. c'est trop incroyable. Dans le monde spirituel, tu sais, les mots sont des choses. Mm. Ah. C'est pour ça que quand Dieu a dit que la lumière soit la lumière, ah, a apparu. Mais wow. oui, tu vois. Ouais. Wow. Pour juste pour rebondir sur le fait d'écrire, moi, c'est un, un témoignage que je vais apporter, c'est qu'en fait, bah, ce dimanche occulte, pendant que la mère supérieure parlait, pendant que le pasteur parlait, elle parlait de, du fait de, le leader qui a lu sur la tête, il ne faut pas en fait, se, se priver de, de, comment dit, comment je veux dire ça, de vision et de créativité. Mm -hmm. Et d'un coup comme ça, les commencent à me parler par rapport à l'orphelinat. Il commençait à me donner le nom. Et je ne voulais pas noter. Je me bon, ça va me rappeler ah, après. Là, là, là, là. Et d'un coup, il commence à insister. Écrit. Ok, je commence à écrire. De là, je commence à, il commence à me donner des directives sur comment mm. je vais faire. De tu cherches ça, tu cherches. Il a commencé à me citer les, les différents, les différents bah, points sur lesquels je devais faire des recherches. C'est vraiment trop, mm. euh, trop pertinent. C'est ça. Oui. Maintenant que on a la créativité, on a le potentiel, on a compris tout ça. Comment faire pour gérer son temps parce que souvent ces ah, choses-là, ça, ça arrive quand on est des fois jeune, quand on est oh. des jeunes femmes, il y a les études, il y a le oh, travail, ouais. mais il y a, le, il y a les, le, cette petite passion qu'on aime faire, mais comment on en fait vraiment de matérialiser en gérant bien son ouais. temps. La avoir. Bible dit « tout est permis, mais tout n'est pas utile okay. ». Je pense que pour pouvoir gérer son temps, il faut déjà arriver à comprendre ce verset biblique. Mm. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mm. mais, mais tout, tout... n'est pas en utile. Fait, vie, <rire> pas mm. Mm. En fait, regarde ta vie, il y a des choses qui ne sont pas utiles. En fait, parfois, on ne veut pas être sincère avec soi-même, la réalité, mais il y a des choses qui ne sont pas utiles. Tu sais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être vrai avec soi-même C'est parce qu'on considère. Mais j'ai aussi besoin de me reposer. Mais j'ai aussi besoin de regarder la télé. <rire> mais j'ai aussi besoin de rester là juste là quelques heures. Mm -hmm. Mais j'ai. Mais non, mais j'ai besoin de faire ça. Ce n'est pas un besoin, c'est une envie. Mm -hmm. Mm -hmm. Avant de gérer wow. ses occupations, il faut faire la différence entre son envie mm -hmm. et, et ses besoins en fait. Si tu mm -hmm. commences à vivre vraiment strictement te baser que sur tes besoins, tu vas te rendre compte que tu as énormément de temps à disposition. Mmh. C'est comme ça que j'ai créé les Boss C'est en me disant, j'ai des besoins, j'ai des envies. Et en fait, au moment où je lançais vraiment les Boss Thesis, je vous assure, hein, moi, je... je, je je perdais plus mon temps à faire un certain nombre de choses. J'étais à fond. C'était devenu une passion qui me drivait, qui me. Non, il n'y avait plus le temps pour autre chose parce que j'étais à fond dans cette chose-là. Et en fait, c'est devenu mon loisir. Le travail est devenu mon loisir. Quand le travail est devenu mon loisir, je suis désolée, mais je comprends les personnes qui disent que ouais, mais il faut aussi des loisirs. Il faut aussi des loisirs. En vérité, non, ça dépend des gens. Mmh. Moi, je, moi, je ne ressens pas le besoin d'avoir des loisirs, mmh. je vous assure. Mmh. Je n'en ressens pas le besoin. Pourquoi Parce que dans ce que je fais dans mon travail, j'ai trouvé mon plaisir. Donc, je ne ressens pas le besoin de, de me dire que toute l'année, il faut que j'ai au moins deux, deux temps où je pars en vacances. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie en vacances. Et ce n'est pas un besoin que je ressens. Au moment où je sens que j'ai besoin de vacances, ce n'est pas juste l'envie de partir, mais c'est le besoin de « Ok, là, j'ai beaucoup travaillé quand même, il faut que je me repose. Mmh. » Et en général, ça arrive tard. Mais tu vois, en fait, il faut vraiment comprendre cet aspect de « Je dois faire la différence entre mes besoins et mes envies. » Ensuite, quand j'ai mes besoins en face de moi, comment est-ce que je peux transformer ça en quelque chose de fun pour que ce soit un pur loisir mmh. et que je n'ai pas l'impression que je suis en train de perdre mon temps mmh. Ensuite, il y a la réalité. Y a la, la réalité, c'est… Tu as peut-être un travail, peut-être que tu as un emploi ou peut-être qu'avec euh, le ministère ou la maison, il y a plein de choses à, à, à régler, à gérer. C'est à ce moment-là que tu deviens hyper discipliné. Non, ah. ça, ça c'est y, y a, y a, y a J'ai eu une époque où je me levais à 5 heures du matin pour travailler. Mmh. Travailler. Mmh, mmh. C'est-à-dire que je me réveille, je suis dans mon lit, je travaille. Ouais. Et comme ça, et quand je dis je travaille, je fais tout, tout ce qui avait rapport avec les post-edis pour que je puisse être dans les studios ici bah dès le matin. Mm. Donc, je fais tout ce que j'ai à faire qui sont de mon compte personnel. Et ensuite, je me retrouve ici et puis je fais tout ce qui est, tout ce qui est attendu de moi, en fait. Mm. Donc, il y aura des moments comme ça où, si tu veux vraiment que... Ton projet puisse aller à un certain niveau mmh. tu es obligé de faire des sacrifices de sommeil il wow. mmh. faut arrêter de se mentir mmh. tu es obligé non parce qu'on va pas je, je vais pas te dire ça, te, ça, te raconter ça. une histoire en te disant oui alors mmh. alors tu prends un agenda oh, ça. dans ton agenda je, dans ton je, planeur, tu, tu planifies, c'est la vérité hein. tu peux planifier tout ce que tu mmh. veux mais si tu n'as pas la discipline de te réveiller Merci. tôt le matin de travailler ça sert à rien de planifier. Wow. Donc tous les planeurs quand vous voulez... ah ma sœur ça pas passé 20 minutes à faire sa non je rigole je rigole ce que je veux dire seulement c'est que avec le planeur il faut aussi mettre en place des actions de façon concrète en fait donc c'est ça en fait quand tu commences quand tu commences il faut aller jusqu'au bout c'est à dire que ben, s'il faut te lever plus tôt, tu te lèves plus tôt. S'il faut dormir plus tard, ben, tu dors plus tard. Mm -hmm. Et beaucoup de gens ont peur de ça, mais sauf que c'est la réalité. Ouais. Tu ne parviendras à rien si tu dors aux mêmes heures que tout le monde. Si tu veux faire les choses que les autres ne font pas, mm -hmm. si tu veux avoir les résultats que les autres n'ont pas fait, les choses qu'ils ne font pas. Mm -hmm. C'est-à-dire dormir tard s'il le faut, se lever très tôt s'il le faut. Mm -hmm. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ceux qui ne dorment pas. Si tu, si, tu, si tu dors, ta vie dort. Bah, ah, <rire> ah, ça l'arrête. Oh, ça l'arrête. Levez-vous, levez-vous. Si tu dors, ta vie dort. OK, qu'est-ce qu'il y a une autre question? Et Du coup, en fait, avec tout ce que tu viens de dire, parce qu'il y a les aspects, ok, voice lady, na na, na. Mais en réalité, une voice lady, c'est un petit peu une vie de solitaire. Parce que oh. si on va dans le fond des choses, en fait, c'est quand même être un leader dans son domaine. C'est accepter qui on est, mais c'est aussi se mettre à part et vraiment se consacrer à ce que Dieu nous a appelé à faire. Donc, est-ce qu'il n'y a, a pas aussi ce petit paradoxe Justement, dans le milieu des footballeurs, des basketteurs, des chanteurs, des artistes, de... Des, des, des, des, des comédiens, on dit d'eux qu'ils sont consacrés à leur œuvre. Mmh. Lui, il est consacré au basket. Elle, elle est consacrée. Mais consacrée veut dire consacrée, en fait. Ah. Même quand tu le consacres au ministère, quand le jour où on te consacre au ministère, on te met à... ah ta wow. réponse. Ah, c'est <rire> cool. bon. ça, en fait. Ouais. On te met à part. Mmh. Et le truc, c'est que beaucoup de gens ne portent pas de fruits parce qu'ils ne veulent pas se mettre à part mmh. pour ce qu'ils veulent, en fait. Si tu te... Attends, wow. pour ta vie spirituelle, tu te mets à part. Bon, tu veux du résultat dans, dans, dans ce domaine-là. Pourquoi tu te mets pas à part pour ça vrai, Il faut que tu vrai. te mettes à part. Okay. Et se mettre à part, c'est faire ce truc que je fais souvent quand je travaille. Tu vas là, tac, et tu mets ah. concentration ah. et tu déposes le téléphone ah. et tu te mets à travailler. Oui, ouais. En fait, c'est ça se mettre à part. Mm. Se mettre à part, c'est euh, euh, euh, se mettre loin de tous les bruits extérieurs qui peuvent te distraire. Tu sais très bien que si tu ne mets pas ton téléphone là en mode avion, tu vas prendre tous les appels. Mm. Il faut te mettre à part. Par exemple, en tant que pasteur, vous le savez, on, on est très occupé. Mais ben, moi, je sais que si je veux vraiment travailler pendant un temps, une heure de travail, je mets en mode avion mmh. et c'est pas grave. Qui m'appelle, qui m'appelle pas, je vais les appeler. <rire> <rire> Moi, j'ai une autre question. C'est qu'en fait, tout à l'heure, on parlait parlé de, du fait de trouver en fait bah, de matérialiser en fait le, nos créativités. Mais quand on veut en fait, en fait, on a une vision. Mais on parle souvent de quand on a la vision. Il faut avoir une provision. Comment mmh. trouver la provision? Oh, ah, en fait la question c'est pas comment trouver la provision il y a d'autres questions à se poser parce que si c'est Dieu qui donne la vision, il donne la provision si la vision vra vient vraiment de lui, la provision est quelque part je vais vous prendre l'exemple euh, il y aura une émission là qui va passer <rire> et, et, et une des bosses dit justement va dire en fait que euh, au moment où elle cherchait du travail, Dieu lui a dit non non « Je veux que tu, prennes du, tu passes du temps avec moi. » Elle a dit, « Mais Seigneur, tu sais très bien que cet été, moi, j'ai besoin de travail. » Dieu lui dit, « Non, je veux que tu passes du temps avec moi. »« Ok, donc cet été, je ne vais pas travailler alors. » Elle a mm -hmm. dit, « Bon, je vais me consacrer. » Elle voulait consacrer l'été à Dieu. Et pendant qu'elle a consacré son été à Dieu comme ça, là, en plein milieu de la consécration, mm -hmm. quelqu'un l'appelle opportunité. Un emploi où elle était payée trois fois mm -hmm. plus que le travail que elle, elle visait. Mm -hmm. Tu comprends ou pas Si la provision vient de Dieu, si la vision vient de Dieu, la provision se trouve forcément en Dieu. La provision est en Dieu. Pas où est-ce qu'on trouve la provision C'est en Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et des, et des circonstances. S'il est le maître des temps et des circonstances, il doit créer une opportunité. Dieu va créer des opportunités mmh. à partir du moment où tu seras committed. tu seras mmh. engagé dans une alliance engagée avec lui. Il va créer des opportunités. Mmh. Des opportunités que tu ne pouvais même pas imaginer. Moi, Dieu a créé pour moi des opportunités avec des femmes euh, importantes, puissantes. Mmh. Franchement, mmh. Je, je ne sais pas. Je, je, comprends pas. Je, je ne sais pas comment te dire que... Je, je, certains c'est même pas des gens que je connaissais tu mmh. vois et les, le Seigneur les a fait rentrer comme ça dans wow. mon cercle j'ai dit oh Seigneur tu <rire> prends ça merci. Merci, merci Jésus merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. merci merci et en fait c'est ça tu vois faut pas oublier que tu es un enfant de lumière que tu es enfant wow. de Dieu Amen. et que tout est pourvu sur cette terre ici il n'y a pas une chose qui n'est pas pour toi si Dieu a mis la vision continue d'écrire la Amen. vision continue de prier continue de déclarer Amen. continue de n'abandonne pas cette partie là de déclaration parce qu'en fait cette partie là on a l'impression que c'est la moins importante mais c'est la plus importante mmh. Mmh. le travail c'est important au moment où tu fais ton activité yes. mais la partie où tu déclares les choses c'est tout aussi important mmh. tu vas te créer des opportunités de façon surnaturelle comme ça comme ça juste en déclarant mmh. opportunités surnaturelle juste sur les fondations quand même oui fondations de la base amen mmh. Amen. Donc Amen. les opportunités, Amen. en fait la provision c'est l'opportunité parce que la provision c'est Dieu qui va envoyer l'ange pour te nourrir. Amen. Donc c'est Dieu qui va faire ça. Amen. Wow. Amen. Du coup tu as un petit peu répondu à une question que je voulais poser parce que des fois tu vois quand tu te lances et que tu es seul dans ton truc et que tu n'as pas forcément les contacts. Des fois, enfin, tu te dis, mais comment est-ce que Dieu va lever les carnets, les, les gens et tout, parce que c'est bien, tu lances les trucs mais bon, ah, <rire> la Laisse-moi booster ton esprit. Dans ton carnet d'adresse, ton meilleur contact, c'est Dieu. Mmh. C'est vrai, ça. C'est le meilleur contact dans ton carnet d'adresse. C'est Dieu, s'il si est celui qui t'a donné le souffle de vie, il t'a donné la vie, il t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu vives sur cette terre, et la Bible nous dit hein, qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à la vie et à la piété, mmh, yes. il t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la, et à la piété, mmh, mmh, mmh. tout est pour toi, mmh. tout est gérable, Amen. tout est possible, rien ne t'est impossible en réalité mmh. en fait, parce que c'est lui qui fait. Et c'est vraiment cette mentalité-là, au travers des Boss Ladies, qu'on veut transmettre aux gens en fait. C'est vrai que parfois on se dit « Ah, si je crée un contact avec telle personne, ça va m'emmener quelque part. »« Si je crée un contact, mais tu sais pas. » Est-ce que tu connais l'agenda de cette personne Est-ce est que tu vrai. connais son plan Est-ce est que tu sais où est-ce que cette personne veut t'emmener Non. Vaut mieux que tu ailles là où Dieu veut t'emmener. Et vaut mieux que Dieu lui-même te crée des opportunités. Mmh. Et il faut que Dieu emmène ces personnes vers toi. Et quand Dieu emmène ces personnes vers toi, aie les yeux pour reconnaître que ça, c'est un ange. Mmh. Aie juste les yeux pour voir et reconnaître que non, là, c'est un ange. Yes. Tu vois Donc euh, voilà, c'est ça. <rire> <rire> pour rebondir sur ce que tu disais, tu parlais de mentalité. Et depuis tout à l'heure, je t'écoute et je me dis Mais ah c'est une mentalité d'avoir les réponses à ces questions-là, etc. Mmh. Mais en fait, comment tu as comment dire, euh, bah, tu as fait grandir cette mentalité Parce que, amène maintenant il y a les Boss Lady Show, mais avant il n'y avait pas. C'est mmh. quelque chose que tu as dû chercher, mais comment faire pour rester tous les jours dans cette mentalité de Boss Lady, je vais arriver, etc. Waouh Tu vois, avant j'étais dans le rêve, mmh. avant j'imaginais. Avant, je laissais... Euh, ah ouais, j'imagine que... Oh là là, ce serait bien hein, une plateforme, blablabla. Bla, bla. Avant, j'imaginais. Et en fait, tu sais à quel moment ma mentalité a réellement changé. Vous allez rire. Hein. Mais vous voyez sur la page Instagram, les Vos mmh. il y a des, des messages, des, voilà, des phrases qui sont balancées tous les jours. Mmh. Et tout. En fait, j'écris. C'est moi qui écris tout ça. Et en fait... J ai, j ai, je voulais, parce que moi on m'a dit, mais pourquoi tu ne donnes pas à quelqu'un d'autre Je dis non. Je voulais écrire toutes ces choses parce que ce sont les choses que j'ai dans mon cœur mmh. et que je pense. Tu comprends yes. C'est la vision. Et je devais mettre la matérialisation il fallait yes. que j'écrive. Mmh. J'ai écrit. Pendant un an, je l'ai fait. Et un jour, comme ça, sur le forum, sur WhatsApp avec les filles, euh, je leur ai dit purée, les filles, ça fait un an que tous les matins, j'ai écrit ces messages, en fait, tout d'un coup, au-dedans de moi, j'ai la sensation que je suis devenue ce message. Waouh. Oh, wow, oh. ouais. Okay. En fait, j'ai ressenti comme une force, comme une conviction, comme purée, je me sens inarrêtable. En fait, je, je, je sens cette foi en moi, en fait, et en plus, souvent, quand j'écris, je dois relire pour vérifier s'il n'y a pas eu des fautes d'orthographe. Et donc, parfois même, je vais, je, je relis peut-être près de dix postes comme ça, je relis, je relis, je relis, bam, je relis, je relis, je relis. Mais en fait, on parle bien de méditation là, je médite mmh, ces ouais. choses, <rire> je médite ces choses et comme je médite ces choses, je les écris, je les murmure puisqu'il faut bien. que je les relise, je deviens. Mmh. Et en fait, c'est ça le secret. Tu écris et tu vas devenir ce que tu écris et ce que tu murmures en fait. C'est mmh. ça le principe de la méditation. Mmh. C'est trop pertinent. Parce qu'en en fait, quand tu disais que quand tu écris, tu murmures, mais c'est la déclaration. Oui. Et plus tu déclares, en fait, bah, tu dis bien ce que, ce que tu déclares. Et c'est trop, trop pertinent. Josué, assez... Josué 1 va dire, médite ce livre nuit et jour. Mmh. Pourquoi C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Mmh. Mmh. Le succès vient de la méditation. Ils m'ont pas chercher partout oh, voilà. alors que oh, c'est déjà écrit noir. C'est tout simple. Non, mais non, non, tu médites. Et méditer, c'est quoi Méditer, c'est murmurer. En fait, ouais, tu tête. médites, ouais. tu murmures. Bien sûr, tu médites pas n'importe quoi. Tu médites en fait ce qui fait grandir ton esprit, oui. et c'est là que tu vas avoir cette force, ce courage. Les gens souvent posent la question comment je fais pour changer mon mental Médite. Mm -hmm. Oh my God. Médite les bonnes choses. Tu vas changer ton mm -hmm. mental. Mm -hmm. Tu vas changer ta, ta façon de voir ta, ta mentalité. Tu te sentiras inarrêtable. Médite. Mm -hmm. Médite ce livre nuit et jour. La Bible nous a tout dit. Ouais. <rire> ah, <bravo. rire> Qu'est-ce qui il il en sorte parce que euh en fait on soit le meilleur dans ce domaine là Ah la réponse elle est très rapide <rire> le travail. Non. Qu'est-ce Qu qui va faire que tu vas être le premier, que tu vas être le plus excellent mmh. C'est le travail mais autour du travail je mettrais une mentalité d'excellence mmh. parce que tu peux travailler avec une mauvaise mentalité et du coup tu n'es pas excellent. Mais si tu travailles avec la mentalité d'excellence, ce que tu vas faire sera excellent. Ouais. Parce que ce qui rend excellent, ce qui rend ton travail excellent, c'est surtout qui tu es. Tu vois, ce sont les valeurs que tu portes. Ce que tu es, les valeurs que tu portes rend ce que tu fais excellent. Mm -hmm. Tu vois donc parce que tu peux te retrouver là avec plein de gens qui font exactement la même chose. Ça va être quoi la différence La, la différence va se, se voir dans qui tu es. Moi, je sais qu'il y, y en a plein qui animent les émissions. La différence se fera dans qui je suis. Parce que l'idée, c'est n'est pas juste animer une émission. Oh, c'est cool, on est bien et tout. Non, je dois représenter le message. Waouh wow. mm -hmm. ouais. Tu vois, quand tu arrives au niveau où tu représentes ce que tu fais, c'est-à-dire que quand on regarde ce que tu fais, on, te, on reconnaît tes valeurs on te voit, on voit qu'il y, y, y a des valeurs de travail, des valeurs d'intégrité, etc. Tu, tu deviens excellent en fait. Mmh. Tu deviens excellent. On a répondu à toutes les questions, j'espère. Oui, on a C'est une dernière question. Une dernière question, ouais. c'est en fait, euh, quels sont les, bon, on va dire, 3, entre 3 et 4 Grande clé que tu peux donner à quelqu'un qui veut devenir une boss lady ou qui a ah, euh, comment dit, qui veut construire une, une entreprise ou une structure en fait quelle clé tu peux lui, okay. tu peux lui donner La première clé c'est la vision. Écrire la vision. Déjà réussir à capter la vision. Pour réussir à capter la vision, euh, c'est important en fait de se connaître soi-même. Et pour le chrétien, je dirais de connaître Dieu, parce que c'est en Dieu que tu trouves ton identité. Mmh. Ensuite, quand tu as trouvé ton identité, il faut réussir à, en fait à repérer quelles sont tes forces? Parce que même si tu as déjà une entreprise ou tu as une idée d'entreprise, il va falloir que cette entreprise puisse avoir ta signature et ta marque. Parce que ça ne sert à rien de créer des choses qui existent déjà. Il faut une signature il faut quelque chose de, de... Voilà, on reconnaît que c'est ta touche en fait. Donc, il faut apprendre à reconnaître quelles sont mes qualités, quelles sont mes valeurs. Donc, il faut, il faut définir des valeurs très, très claires. En fait, tu vois, ça, c'est euh, la deuxième chose. Définir des valeurs claires pour soi-même et pour son entreprise. Et ensuite, je dirais, ben, écrire une, une grande vision, ne pas écrire une vision seulement à court terme. Il faut écrire à court, à moyen et à long terme. Il faut être capable de voir très loin si tu veux voir très grand. D'accord. Il faut être capable de voir très loin si tu veux voir très grand. C'est-à-dire, si quand tu écris ta vision, tu écris, OK, sur trois ans, voici ce que je veux réaliser. Ensuite, sur cinq ans et sur dix ans, tu vois. Et ensuite, il faut être quelqu'un d'assez précis. C'est-à-dire, il faut aussi pouvoir écrire. Il ne faut pas juste rester dans les rêves et juste écrire, « Oh, je rêve de créer une boucherie. » Non, il faut écrire sur trois ans, tu te vois gagner combien ouais. En euros. Ouais. Sur tu te vois gagner combien en fait sur cinq ans tu te vois tu penses que ça va te rapporter combien sur dix ans tu penses que ça et là pour répondre à cette question il va falloir quand même faire des études il va falloir chercher en fait il va falloir te renseigner il va falloir voir qu'est-ce que les autres qui ont qui été avant toi ont fait et comment est-ce qu'ils ont pu gagner ensuite euh, l'autre conseil que je donnerais c'est avoir en fait un esprit innovateur un esprit innovateur plutôt on dit Innovateur, ouais. c'est toi, c'est toi, toi qui écris les mots. Un esprit novateur, donc faire preuve d'innovation. Et donc en fait, il faut, en fait, il faut toujours emmener quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Mm -hmm. Tous les ans apporte quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas avant dans ce que tu faisais. Et si tu sais apporter quelque chose de nouveau à chaque fois, ça va être trop trop bien. Et dernier dernier conseil. Travaille, ma chérie, travaille, ah. <rire> travaille. Lève-toi tôt le matin, dors tard, travaille, travaille, travaille, travaille, travail. le travail. Mm -hmm. Ok, ben, ouais, ouais, c'est déjà pas mal là. Mal. Merci beaucoup pour les clés. Merci. En tout cas, beaucoup pour les clés. Ouais, Est-ce ouais. que, ça, ça, est que ça a répondu à ça bien Ça donne ouais. envie de bosser en fait là. Ah, oh, oh, vous êtes devenus des bossés. Le pari est réussi. Yes. <rire> Ok, bah, ça m'a fait plaisir de vous avoir exceptionnellement sur ce plateau. Bah, écoutez, euh, la prochaine fois, revenez. Ah oui, ah, oui y a plaisir. Plaisir. il y aura des nouvelles clés. <rire> il n'y a pas de problème. Il ouais, y aura des nouvelles clés. En tout cas, merci à vous toutes qui nous avez regardé. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les faire parvenir. En commentaire juste en dessous du player sachez également que vous pouvez soutenir évangile tv euh, en envoyant des dons pour que euh, cette chaîne puisse davantage produire des missions vous savez que nous produisons énormément d'émissions et euh, avec votre aide nous allons continuer à travailler dans l'excellence. N'hésitez surtout pas, vous pouvez cliquer, c'est juste en bas, ici. Cliquez, envoyez quelque chose à Évangile TV, vous allez soutenir une œuvre qui non seulement euh, va transformer des vies, mais une œuvre aussi qui va propager l'amour de Dieu, qui va propager la parole de Dieu un peu partout. C'était le pasteur Gratio, les boss les 10 et c'était un plaisir de présenter cette émission et de répondre à toutes vos questions. Je vous dis à bientôt. Ciao Ciao Bye, Ciao. Bye.